Bonjour, je suis Aimé Kodé, spécialiste marketing et responsable marketing du cabinet AMP. Nous sommes dans la section marketing cabinet AMP, section dans laquelle je partage avec vous les techniques de vente les plus simples et les plus efficaces pour les PME, afin que vous puissiez attirer tous les jours de nouveaux clients et augmenter vos ventes. Aujourd'hui, on va voir un outil pour vous aider à trouver constamment de nouvelles idées de postes, afin d'être plus visible sur les médias sociaux. Je fais cette vidéo spécialement pour tous ceux qui recherchent constamment de nouvelles idées de postes, pour animer leurs médias sociaux, afin d'accroître leur visibilité sans payer de la publicité. Je fais aussi cette vidéo pour ceux qui ont pour ce lieu d'échange avec leurs clients, les réseaux sociaux et qui sont obligés de créer du contenu constamment. Parce que si vous n'êtes pas constamment visible, vos postes de vente auront de faibles résultats. Donc, vous êtes obligé d'animer régulièrement vos plateformes avec des postes éducatifs, divertissants et informatifs afin de vendre derrière. Ça peut être épuisant et difficile de trouver des idées de postes régulièrement si vous n'avez pas un petit secret ou une méthodologie. Aujourd'hui, on va voir un outil puissant qui va vous suggérer des idées de postes personnalisées tous les jours, quel que soit votre secteur d'activité. Comment j'ai connu ce outil et pourquoi je le recommande en tant que cabinet marketing, nous recherchons régulièrement des méthodes pour aider nos clients. Donc, je cherchais un outil pour aider nos clients à animer leurs médias sociaux et développer leur visibilité. Après une recherche sur Google, j'ai trouvé une liste d'outils, certains avec la version gratuite et d'autres non. J'ai testé pendant une période ceux qui donnent des versions gratuites ou des essais. Et j'ai finalement retenu rapidement qui a une version d'essai. Alors pourquoi Je trouve rapidement, simple d'utilisation et bon prix. Vous avez 13 000 francs par mois environ pour la version complète et une version basique plus moins chère avec 6 000 francs. Par Donc, il donne non seulement des idées de postes, mais aussi des suggestions pour développer vos médias sociaux en fonction du niveau actuel de vos formats de contenu que vous utilisez. Rapidly est un outil puissant qui vous accompagne dans la création d'une stratégie des réseaux sociaux équilibrés et des idées de contenu attractifs adaptées à votre secteur d'activité. 1. Il vous permet de développer la visibilité et l'engagement sur Instagram et Facebook. 2. Il vous permet de gagner du temps et de garder votre audience engagée avec de nouvelles idées de contenu de votre domaine et tous les jours. 3. Vous ne serez jamais à court d'idées avec des idées de post story, réels, stations, posts saisonniers et témoignages clients. 4. Vous pourrez gagner du temps. Fini les heures à se demander quoi écrire et passer directement à l'action. 5. Améliorez vos résultats. Vous aurez plus de likes, plus de vues, plus de commentaires et de partages et plus de visites sur votre site grâce à une stratégie intégrée. 6. Vous pourrez rester motivé avec des talents mensuels et une communauté pour vous soutenir. 7. Vous pourrez construire une présence forte et authentique pour publier des contenus variés qui laisse briller votre personnalité. 8. Vous pourrez développer des compétences en apprenant, en vous amusant avec des formations interactives qui sont disponibles sur le site. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Rapidly peut vous permettre de faire. Vous trouverez le lien pour y accéder au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Alors, il propose 7 jours d'essai gratuits avant de passer à la version payante Donc vous pourrez l'essayer. Je termine cette vidéo là en disant à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois que si vous voulez attirer régulièrement de nouveaux clients, vous pouvez télécharger toutes nos ressources gratuites en cliquant au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Vous recevez automatiquement toutes nos formations gratuites. Et même si vous êtes déjà inscrit sur notre site, mais à une autre section, c'est-à-dire entrepreneuriat ou développement personnel, vous devez à nouveau vous inscrire, mais cette fois-ci, dans la section marketing. N'oubliez pas, vous pouvez le faire au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.